Le secrétaire général de la CFDT est l'invité d'On n'arrête pas l'écho. Bonjour Laurent Berger. On entend parler de démissions silencieuses, d'abandon de postes, de refus de CDI. Laurent Berger, le rapport des Français au travail, est-ce qu'ils sont de plus en plus nombreux à revendiquer un droit à la paresse alors, en attendant, les politiques, eux, ils veulent, pour résorber euh, ces problèmes de recrutement, euh, faire avancer la loi, les textes. Cette semaine, mercredi, on a les députés qui ont voté sur les abandons de postes. Les salariés seront présumés démissionnaires et donc ils ne toucheront plus l'assurance chômage. D'abord, je veux juste Bonne te mesure, dire. ou pas les deux. Donc vous dites quoi vous dites, vous dites là je les dis, députés les, Non, les je députés dis qu'on qu légifère. Qu je dis bon, que c'est bon un mouiller. phénomène qui existe, hum euh, peut-être. On dit qu'il est en, en augmentation. Oui, mais on, ce on, que dit, on dit. On légifère sur des ondits si on regarde le dernier baromètre IFOP pour l'humanité, l'idée que les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment progresse même parmi les Français qui se classent à gauche. Ils étaient 44% à adhérer à cette idée en 2014, ils sont maintenant plus d'un sur de 55% à penser en gros que les chômeurs pourraient traverser la rue. Donc les syndicats qui s'opposent comme vous à la réforme, est-ce qu'ils ne sont pas complètement déconnectés de l'opinion publique Laurent Berger, l'autre dossier qui vous concerne, c'est la réforme des retraites. Une concertation, là encore, à mener en trois mois avec un projet de loi début 2023. Oui. Est-ce que, sur le principe, sur le fait qu'il va falloir, après le rapport du Conseil d'orientation des retraites, il f... sur le fait qu'on a un problème d'équilibre financier du système, est-ce que là, vous êtes d'accord 12 milliards de déficit en oui. 2027, oui. c'est pas grave. C'est le troisième sujet longtemps. de la concertation. Mais non, on, doit on va plus travailler. Est-ce que Ensuite... ça, ça n'était pas un sujet pour les partenaires sociaux Est-ce que là vraiment il n'y a pas eu une fuite des on syndicats et du patronat C'était vraiment non, mais faire y a, travailler y a, les y a, gens a, plus longtemps donc d'autres leviers, mais pas, euh, pas d'allongement de la durée de cotisation, pas de 65 je, je, je... ans, il nous reste une Vous... poignée de secondes. Allez, dernière question, Laurent Berger. Sur euh, le climat social et ces blocages là, qui provoquent de gros problèmes d'approvisionnement pour les Français, euh, blocage des raffineries. Emmanuel Macron appelle au calme, euh, il dit que toutes les revendications salariales sont légitimes, et il ne faut pas qu'elles empêchent les uns et les autres de vivre et de pouvoir circuler. Est-ce que les salariés de Total, d'Exxon, ont raison de continuer la grève